Salut gang, c'est Winman, euh, Content de vous voir. Euh... On se rappelle de Aquaman 1. Et voici Aquaman 2. Et oui, euh, toujours un plaisir de vous voir. Euh, vous, vous rappelez, euh, j'ai une nouvelle grow avec deux lumières Vipar Spectra. J'ai la XS 2000 et la P 2000. La XS2000, c'est le haut de gamme, environ 240 watts. P2000, 200 watts. Euh, pourquoi ça va pas bien Pourquoi euh, Aquaman 2, Aquaman l'eau, hein C'est l'eau. Super héros euh, de l'eau. Mais j'ai trop mis d'eau, je crois, là, pour mes 4 graines de cannabis. Là, Il euh, y a seulement là, le Doji. Doji, euh, phénotype numéro 1 qui a poppé euh, la première graine de cannabis le doji là, phénotype numéro 2 le la, la phénotype numéro 2 a... ça a pas poppé pas tout je pense que j'ai trop mis d'eau les deux euh, Chino perps les deux contenants verts là-bas là, ça a pas poussé non plus euh... j'ai commencé à creuser dans la terre là, puis j'ai même pas retrouvé les graines de cannabis c'est comme si elles avaient disparu ah, écoutez, euh, c'est l'enfer. Euh, ma lumière est à 30 pouces. Je l'ai mis à 30%. L'autre lumière n'est pas allumée, naturellement, là, parce que qu'on n'a pas de besoin là, encore. J'ai euh, planté d'autres graines. Euh, j'ai euh, planté le Mendocino Purps, euh, la troisième graine de cannabis. Donc j'ai 1, 2, 3, mais c'est là, là peut-être que les graines de cannabis sont enterrées. Là. J'ai oublié eux là-bas. Là. C'est 8 euros chaque graine de cannabis. Donc, euh, ces trois-là, là, je les ai perdus. 8, 16, 24 euros aux poubelles. Puis là, ces trois-là, euh, ça fait déjà deux jours. Ça fait déjà deux jours. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Je viens de juste de les arroser. Là, inquiétez vous pas. Il n'y a pas beaucoup d'eau. À moins qu'il y en ait en encore trop là. Euh, je commencerai pas à creuser, je vous le dis. Euh, mais après la troisième journée ou quatrième journée, je vais laisser ça... Il va falloir que ça pousse. Il va falloir que ça pousse là. Parce que... j'ai pas fait vraiment là euh, des, des, des affaires bien ben différentes... de ce que j'ai toujours fait. Hein? Un centimètre, on rabrille on arrose un centimètre donc euh, c'est pas vraiment sorcier euh, c'est pas vraiment sorcier euh, si j'ai des clones des clones euh, de mes euh, pinkush et glouki. Mais c'est ça ici qui est important là, c'est vraiment là, c'est trois là qu'il faut vraiment qu'ils pop. Je vais avoir quatre plans, je vais avoir quatre plans euh, dans cette gros, dans cette gros-ci. On va utiliser les deux lumières, c'est euh, fait pour des deux pieds par quatre pieds, j'ai une tente quatre par quatre. Donc Aquaman 2, je pense j'ai vraiment trop mis d'eau là pour ces trois plans là. Si ça va encore mal, je vais changer de technique. Il euh, y en a qui m'ont dit de. Je sais pas si on peut dire ramollir les graines de cannabis en les mettant 24 heures dans l'eau. Écoutez, je, il va falloir que je fasse d'autres choses. Là. Ça me tente pas vraiment de faire la technique du ziploc. Peut-être ramollir l'eau dans un verre. Je sais pas si, J'imagine, je sais pas. En tout cas, ce n'est pas fini, deux jours. Je me donne encore un autre deux jours. là. Et puis, euh, les clones, regardez. Les Pink couches les Gloukis. J'ai pas été capable d'avoir euh, des clones de toutes tout, tout mes euh, Pink couches et Gloukis. Il m'en manque. J'ai pas été capable d'en faire. Là. Les racines, ils euh, ont pas poussé. Donc, euh, je les ai jetés. Donc, euh, vraiment hâte de voir euh, qu'est-ce qui va sortir de ça. Ces trois-là, je les ai perdus. Je ne vais pas perdre ces trois-là. Il y a juste un plan, là. J'ai juste un plan, là, sur euh, 7. 1 sur 7, c'est la fin du monde, man. Doji numéro 1 Un plan sur 7. Il n'y a même pas de plan, là, dedans Ça, ici, euh, je n'ai peut-être deux là, qui n'ont même pas de racines. <rire> J'ai enlevé le don. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Alright je continue à suivre mes vidéos... SQDC, continue à voir mes vidéos sur mes gros de la Vipar Spectra XS 2000 et la Vipar Spectra P 2000. Et ces euh, plans-là, vous les connaissez, là C'est des plans là, qui sont euh, avec euh, la Vipar Spectra XS 1000. Alright gang, je vous laisse là-dessus.